Bon, qu'est-ce qu'on fout ici J'ai un truc de ouf à vous dire. Tom va être daron. Sérieux Félicitations, mec qu'est-ce que tu racontes C'est toi qui m'a dit que Camille a oublié de prendre ses pilules hier. Bah, elle va en prendre trop ou quatre aujourd'hui, c'est tout. Je peux être daron. Ça dépend pas plutôt des cycles de la Lune ou un truc comme ça Toi, l'Indien, essaie déjà d'en voir une de l'une De raconter des conneries comme Tom. Non, quand ta mère a arrêté la pilule il y a 20 ans, ça, c'était une connerie. Ah, je sais, ça dépend pas des cycles de la Lune, mais des marées, c'est ça